Ce soir, au cours du programme « Les Français parlent aux français », nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Maintenant, la suite de nos informations.